Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Maddy Alors aujourd'hui bon, on est le 23 mars, il fait très très beau dehors, comme vous le voyez j'ai du soleil euh, voilà, sur le, le tapis que j'utilise pour faire mes tirages de cartes. Alors j'avais envie d'utiliser un nouveau jeu aujourd'hui, Alors vous allez le reconnaître si vous regardez Isabelle de Guidance de Nuit que je salue ici. Coucou Isabelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as reçu le mail que je t'ai envoyé. Avec la traduction que tu sais. Voilà. Alors, ce jeu, bah, c'est le jeu russe. Alors, en fait, je n'avais pas du tout l'intention de l'acquérir. Et puis, euh, il faut croire que, quelque part, euh, il m'était destiné. Euh, puisque je l'ai acquis juste avant la guerre. Donc, il a été envoyé juste à temps. Et puis, après, la boutique a été fermée. Pour cause de sanctions que vous connaissez. Bon. Donc, bah écoutez, puisque je l'ai, ce jeu, bah, je, je vais l'utiliser. Alors, je dédie le premier tirage à Isabelle, voilà, petit clin d'œil. On va voir comment ça sort de mon côté. Euh, donc, on va regarder un petit peu euh, l'évolution de la situation, voilà, notamment par rapport à ces fameuses élections dont on ne sait toujours pas si elles vont avoir lieu ou pas. On sent tous qu'il y a un truc bizarre qui se prépare, euh, qui n'est pas euh, très clean, on va dire. Donc, on va regarder un peu, toujours sur la France et toujours avec ce cher Calibula, un petit peu comment ça va se passer tout ça. Voilà. Donc, on va regarder la coupe. Alors, les questions de maison et les questions de fantôme. Alors, en fait, la coupe peut déjà parler de choses immobilières, puisque j'ai la maison. Et avec le fantôme, il peut y avoir des choses qui disparaissent à ce sujet. Alors, la coupe, elle est assez curieuse. Ou alors, c'est euh, des questions d'illusion par rapport à quelque chose que l'on croit fiable. Hein, ça peut être ça aussi. Bon, on va regarder justement la situation en France. Alors, étant donné qu'on arrive avec les élections, ben on va justement regarder avec ces fameuses élections si ça peut changer la donne ou si, au contraire, comme la carte, plutôt comme la coupe l'indique, s'il peut y avoir des illusions par rapport à quelque chose que l'on estime fiable. On va déjà regarder à ah ben, qui on a là. Alors, le Joker... Euh, alors, je suis tombée sur une vidéo, alors attendez, c'est un vieux monsieur, euh, je ne me souviens plus comment il s'est, euh, enfin, je, je retrouve le nom euh, que je vous mettrai en dessous de la vidéo, j'ai la mémoire qui, voilà, qui, euh, qui s'échappe de temps en temps. C'est euh, enfin, un vieux monsieur qui a parlé justement de, du Joker en le mettant en relation avec Caligula, c'est-à-dire que lui, il n'appelle pas Caligula, il l'appelle le Joker. Bon. Pourquoi Parce que Batman, bah ce serait Vlad, voilà, de Russie, et puis lui, ce serait le Joker. <rire> bon, je, je lui laisse la comparaison. Mais le Joker, on sait qu'il est complètement fou, qu'il est déjanté, en fait, c'est vraiment le, le, le mot qui me vient à l'esprit, qu'il fait du n'importe quoi, qu'il est imprévisible. Donc, ça peut parler de Kegula, c'est vrai. C'est pour ça que je, je, je parle de lui, c'est par rapport à ce que ce monsieur disait. D'un autre côté... D'un autre côté, le joker, c'est les trucs qui sont complètement imprévisibles. Un, un truc complètement inattendu. Euh, voilà, donc euh, c'est le joker. Donc il va falloir s'attendre en France, et voir sur les élections, à des choses, euh, comment dirais-je, chaotiques. Voilà, chaotique, je crois que c'est vraiment le mot. Hein, le, le joker, il fait, il fait ce qu'il veut, il fait ce qui lui passe par la tête. Il ne suit pas les règles. Bon, donc on a finalement une situation en France, voire une élection, qui pourrait ne pas suivre les règles habituelles. Bon, alors là, ça c'est la roue. Donc là, il y a quelque chose, un nouveau cycle ou quelque chose qui se met en route. Ok, ici, alors là, ça c'est intéressant. Parce qu'on a l'iceberg, dans l'autre sens, pardon. un peu difficile à voir, les cartes. Donc, ça veut dire déjà que là, on ne voit que la pointe de l'iceberg. Il y a plein, plein de choses que l'on ignore. Donc, c'est caché. Et finalement, c'est le caché en dessous, c'est le plus important. Bon, après, on, on, on ira recouvrir, hein, de, de, de savoir de quoi il nous parle. Ça, c'est une situation qui s'achève. Normalement, c'est une situation difficile qui s'achève. Mais ça peut être parfois aussi une impasse. Et là... Là, c'est les choses euh, un petit peu réglementation, enfin, des choses un peu mécaniques, des choses automatiques, euh, voire, euh, euh, ouais, ça peut être les administrations, un peu les choses comme ça, enfin, les, les, les choses qui sont réglementées, si vous voulez. Ah, le, le mécanisme, ça nécessite pas de, de libre-arbitre ou quoi que ce soit, c'est automatique. Bon, là, on a des choses assez intéressantes et assez curieuses, quand même, hein. Alors... De temps en temps je mettrai sur pause pour réfléchir à mes cartes. Ici, je, je me demande quand même si on va pas avoir la fin de quelque chose qu que l'on a connu jusqu'ici et qui fonctionnait. Mais euh, je suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Parce qu'on a quand même ce Joker ici qui va nous apporter un truc, mais alors complètement inattendu, du jamais vu, en fait, ici. Bon, ça vaut vraiment le coup d'aller recouvrir, parce que là, on a vraiment, vraiment des choses très, très, très, très curieuses. Et je rappelle que je suis sur les histoires des élections et éventuellement le changement qui pourrait en découler. Donc, on va regarder ce que c'est tout ça. Voilà. Surtout au niveau du Joker. Alors là, c'est le Gouvernail, donc il y a une direction, une gestion ici, mais une gestion, vous voyez, qui, qui est complètement dans l'inattendu. Donc la gestion, ça peut être le gouvernement, hein. enfin, en tout cas la, la direction de quelque chose, c'est quelque chose qui est complètement inattendu, qui est complètement chaotique et imprévisible. Je me demande vraiment ce que, <rire> avec des cartes comme ça, qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin du museau, parce que là... Euh c'est éventuellement une absence de direction même. C'est le Joker, il fait, vous voyez, il est, il est complètement, euh, voilà, il s'amuse, il a la couronne d'une main, c'est intéressant parce que la couronne c'est aussi euh, pouvoir et la bouteille de l'autre, hein, c'est l'alcool. Donc là, on s'amuse. C'est vraiment, euh, il ne suit pas les règles, il ne suit pas les règles, il fait tout ce qui, tout, tout ce qu'il veut par la tête, hein, tout ce qui lui passe par la tête. Et là, il y a, pour moi, il y a une absence, une absence de direction. Alors est-ce que c'est une absence de gouvernement bah, On peut se demander. Hein. Alors là, on a l'éclipse. Alors l'éclipse en astrologie, ben, c'est la disparition de la lumière. Hein. En plus, c'est une éclipse solaire. Donc c'est bien le soleil qui disparaît. Donc là, on a bien quelque chose, un nouveau cycle, mais avec la disparition de la lumière quand même. Hein. Donc on a un truc qui se met en route, mais euh, qui n'est pas euh, vraiment euh, positif, puisque encore une fois, c'est un obscurcissement. Voilà, un obscurcissement, donc c'est embêtant parce qu'on risque d'être justement dans le noir. Et du fait d'une absence de direction, d'une direction complètement chaotique, ici. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. c'est pas la carte que je voulais ça. Vous avez le vampire, bah, euh, que veux dire La carte parle d'elle-même, mais bah, ça, ça peut être Caligula, le vampire, euh, voilà, donc, c'est euh, les pulsions incontrôlables, hein, si je me souviens bien. C'est la destruction. C'est euh, Voilà, on se nourrit d'autrui. Donc, c'est euh, le Deep State, tout simplement, ou le nom, comme j'aime à le dire. Pour moi, c'est ça. Et ça peut être, évidemment, Caligula aussi, puisqu'il en fait partie. Bon, eux, ils sont à la manœuvre. Et encore une fois, vous voyez que c'est caché. Bon, alors, qu'est-ce qui se finit ici On a quand même... par Ah, bah, j'ai j'ai des personnages sympas, hein. Là, c'est la dualité. Hein, le le, le loup-garou, il change. C'est-à-dire qu'il passe du côté humain au côté euh, bestial, au côté monstre. Donc euh, là, on a la fin d'une situation alors, qui est difficile. Mais derrière, on a les loups-garous. Ben, On n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Alors là, on a quelque chose ici par rapport à... Et les enfants, mais quelque chose d'innocent normalement, les enfants. Ça peut être aussi un potentiel ou quelque chose qui qui, qui va arriver dans le futur. Bon. Donc là, en fait, euh, on peut avoir deux interprétations possibles. Hein. C'est-à-dire, c'est ici qu'à mon avis, c'est important. C'est soit la fin d'une situation que l'on connaît qui était difficile, euh, parce que eux, ils vont dégager, les mauvais, ou soit c'est la fin d'une situation qui était difficile, et eux, ils arrivent. Tout, tout dépend. Tout dépend. J'ai envie d'espérer que, euh, que le chaos que je vois ici, et qui va finalement amener à une, situa une situation pour nous qui serait un nouveau cycle avec quand même une situation difficile, eh bien j'ai envie d'espérer que malgré tout, ça va aboutir à la disparition de, des vampires et des loups-garous que vous connaissez. Hein, les gens qui, vou qui veulent nous sucer le sang, euh, qui veulent nous agresser, qui veulent nous détruire. Et que par la suite, eh bien on aurait... Finalement, un commencement beaucoup plus prometteur et innocent. Et c'est une belle carte, l'enfant. Hein c'est vraiment les choses sincères. Donc, j'espère vraiment, vraiment que finalement, ce qui est en train de se passer, que vous connaissez hein, à l'Est, le fameux nettoyage, et eh bien, j'espère que ça va aboutir à la disparition de cela. Mais si mon hypothèse est bonne, et eh bien, ça devra quand même passer pour nous par un obscurcissement de situation dans un premier temps. Voilà. Donc, on va les remettre une carte sur chaque. Très beau jeu, vraiment, qui est bien sorti. Puis, on regardera après ce qui peut arriver à notre chaque Caligula, n'est-ce pas Je suis sûre que vous vous posez la question. Voilà. Alors... Donc, est-ce que ceux-là vont disparaître Il faut l'espérer, parce que s'ils prennent le pouvoir, on est, on est mal. <rire> Autant le dire, hein, on est mal. Mais bon. OK. Alors, ici... On a des de l'imprévu, ouais. donc c'est vraiment les gros ennuis. Hein. Mais alors c'est imminent. Mais ça pour moi c'est le, le gouvernement, l'absence de direction. Et c'est marrant parce qu'en astrologie j'avais vu que justement le gouvernement ne saurait pas comment réagir par rapport euh, à des ennuis. À la époque je ne savais pas trop ce que ça pouvait être, mais il y a une j'avais j'avais des gestion inapte du gouvernement euh, qui euh, qui vont complètement euh, être euh, comment dire. Euh, qui vont pas savoir prendre les décisions, qui vont être complètement incompétents. Enfin bon, c'est pas que ça les change, hein, mais bon, là ce sera davantage visible, on va dire. Donc on va dire que pour moi, c'est vraiment un gouvernement qui perd la direction, qui perd le contrôle du fait de gros gros problèmes qui vont arriver. Et alors ici, ah bah ben oui, c'est le monde, ici, le monde que l'on connaissait, hein, qui, à mon avis, euh, qui va changer. Hein, c'est la, la tortue, vous voyez qu'elle porte le monde sur son dos. Donc, on a bien, bien un obscurcissement par rapport à un monde que l'on connaissait. Et on va avoir les bases d'un nouveau monde avec cette carte-là. Maintenant, il faut savoir quel nouveau monde. Mais ça, c'est sûr. C'est sûr. Alors, ici, on a le moulin à vent. Donc, normalement, ça, c'est euh, le, le vent que l'on brasse. Donc, pour moi, c'est les efforts qui sont vains. C'est un peu comme Don Quichotte, hein, vous savez, avec les moulins à vent. C'est pour moi, donc ça, ce serait plutôt positif pour nous parce que ça voudrait dire que malgré tout ce qu'ils peuvent faire, bah, ils vont brasser du vent. Donc, ils ne devraient pas arriver à gagner euh, le combat euh, bah, spirituel hein, entre l'ombre et la lumière qui a lieu en ce moment. Donc, pour moi, c'est pas mal. Ici, alors, l'encre, c'est la recherche de stabilité. Donc, c'est l'ancrage, en fait. Et donc, ça veut dire aussi qu'ils vont s'accrocher. Ils vont, ils vont quand même s'accrocher. Ouais. Pour moi, le combat, il n'est pas fini. Hein. On voit bien les efforts vains, c'est vrai, mais ils vont quand même se battre. Ils vont essayer de rester au pouvoir. Moi C'est ce que je vois ici. Ouais. Alors, ici. Ah, ben ça, c'est une belle carte. Alors, avec l'enfant, le, le scarabée, vous voyez que le scarabée, il, euh, pardon, il, il, il pousse euh, son petit truc de bouse, là. Vous savez comment ça marche, le scarabée. Hein Et normalement, ça, donc, c'est un travail qui sale. Euh, on nettoie, euh, on nettoie, le, comment dirais-je <rire> Pour rester poli. Enfin, bref, le caca, quoi. Enfin, je ne peux pas dire mieux. Hein. C'est ça, en fait. Hein. Pour... Ensuite, arriver à quelque chose de beaucoup plus beau, puisque si vous regardez un petit peu comment fonctionne l'escarabée, eh bien oui, il pousse l'espèce de bouse, mais c'est aussi pour ressemer des graines par la suite, et donc pour que la vie repousse. Et ça irait bien avec la carte de l'enfant. Donc il y a bien un nettoyage en cours, les écuries d'Ogeas, c'est un peu ça, et qui devrait permettre de repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus innocent, de beaucoup plus beau. Et ça va passer, alors le mécanisme, par des trucs, euh, bah, mécanismes, euh, réglementations, genre de choses, quoi, des choses que l'on met en route, euh, un peu automatiques, hein, des nouvelles structures en fait, ça me fait penser à ça, des nouvelles structures qui permettent justement le, des gestions un petit peu automatiques des choses. ouais. Ok, ok. Donc on va aller regarder au niveau de l'éclipse, parce que ça, ça nous atteint. Hein. Les changements de monde. On va on va pour moi passer par une situation vraiment difficile, parce que cela à mon sens, ils vont essayer de tout détruire. Hein. C'est des psychos plus loin de patte. Donc, comment est-ce qu'ils agissent Eh bien, euh, c'est le genre, euh, je ne peux pas avoir ce que je veux, eh bien, tu ne l'auras pas non plus, et je détruis tout. Donc, comme ça, on n'aura rien, ni l'un ni l'autre. En gros, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la politique de terre brûlée. Bon, ben, moi, c'est vraiment ce que ça fait penser. Hein. Alors, on va regarder, justement, pour eux, quel va être leur destin. Alors, faut pas j'en tire de trop non plus. Et surtout ici... Et puis là, hein, parce que, hop, il y, y a deux cartes qui voulaient venir, donc on va les prendre toutes les deux. On va regarder déjà l'aspect de. Euh, pour, pas l'aspect, le, le devenir de nos vampires et de, nos, de notre loup-garou. Bah là, c'est la fin pour eux. Hein. C'est la fin pour eux. Hein. C'est euh, là, c'est euh, la faux. Donc euh, c'est fini. Ils vont s'accrocher, mais ils vont partir, ils vont dégager. Et là, il y a l'amour qui arrive par la suite. L'amour, il n'est pas pour eux. Hein. C'est incompatible. Donc là, il y a pour moi vraiment des choses très positives. Ils vont se battre, je vous dis, ils vont euh, se battre contre les moulins avant, mais ils pourront faire euh, tous les mouvements qu'ils veulent. Euh, c'est la fin pour eux, hein, c'est sûr. Alors, on va regarder par là, parce qu'il y avait des imprévus. Alors, bah les cigones, oui, effectivement, c'est le changement. C'est le changement. Et ah, il y a quelqu'un qui arrive. Vous Voyez, en fait, c'est un vieux monsieur. Mais il y a des espèces de, alors je crois que c'est des papillons dessus, il y a la lumière. Donc il y a bien quelqu'un d'autre, alors ça se trouve c'est Vlad, hein. pourquoi pas, il est pas tout jeune non plus, hein. enfin bon. Puis en plus c'est un russe. donc euh... bon. Alors on, on peut dire de façon métaphorique, de toute façon même si c'est pas lui, qu'il y a bien un changement positif qui arrive avec quelqu'un qui est beaucoup plus sage ici, qui a une expérience. Donc, qui a vécu et qui vient apporter un renouveau. Et plus de légèreté, puisque vous avez les petits papillons et la lumière. Bon, ça, c'est ce que je vous avais dit en astrologie, hein, ou quand je vous ai fait le tirage de l'année. Hein. Ça commence mal, ça finit bien. Alors, ici, on va avoir communication. On va avoir des écrits, des nouvelles, tout ça, euh, par rapport à un nouveau monde. Mais ce n'est pas le, le nouvel ordre. Non. Pour moi, ils vont, ils vont essayer, hein, c'est sûr. Mais ils ne vont pas y arriver. Bon. Et eux pour, pour moi, eux c'est vraiment la fin. Quoi. Donc voilà, c'est pas mal tout ça. Hein. Donc je, je répète, hein, des événements complètement inattendus qui vont provoquer à mon avis un gouvernement qui euh, ne, ne saura pas gérer la situation et qui va aboutir à quelque chose de complètement nouveau avec l'arrivée de, de personnes, alors d'une personne ou de plusieurs personnes beaucoup plus sages avec de l'expérience. Bon. Et nous, ben, on va changer de monde notre monde ne sera plus du tout celui que l'on a connu, ça nous sera communiqué, communiqué pardon. mais entre-temps, pour arriver à ce monde, on aura beaucoup de, de difficultés, puisque là, c'est une période sombre, c'est une éclipse, disparition de la lumière pour nous. Les méchants, les vampires, les loups-garous qui veulent nous détruire, qui sont, euh, euh, comment dire, euh, soumis à des pulsions incontrôla, incontrôlables de destruction, vous voyez qu'ils sont humains ni l'un ni l'autre, hein. Il y en a un qui suce le sang et l'autre qui détruit. Enfin, pareil, les loups-garous, pas besoin de, de vous dire ce qu'ils font. Hein. Bon, bah eux, ils vont essayer de s'ancrer, de s'accrocher, mais euh, ils auront beau faire, ça ne marchera pas, puisqu'il y a quelque chose de beaucoup plus positif qui arrive par l'arrière, par, par derrière, ou, ou après eux, si vous voulez. Et là, bah c'est la fin pour eux. Hein. C'est la fin pour eux. Et nous, on repart vers quelque chose de complètement nouveau où il faudra tout nettoyer. Voilà. Donc euh, un très beau jeu, magnifique, et très bien sorti, enfin si, si je l'ai bien, en tout cas si j'ai bien tiré les cartes, c'est positif. On va quand même essayer de voir sur l'éclipse, parce que je suppose que oui, il va falloir euh, éventuellement savoir un peu ce qui nous attend, mais on s'en doute un peu quand même, on s'en doute un peu, puisque euh, je vous avais parlé des pénuries chez nous, d'ailleurs euh, il y a eu deux jours... Il y a un article de l'AFD, c'est un parti en Allemagne, qui a posté justement un, un, comment dire, un encart, enfin une annonce, en disant que oui, il y avait déjà plus d'huile, plus de... Alors Farine, ils n'ont pas parlé de la farine, ils ont parlé de l'huile, et se sont demandé justement si bientôt on aurait plus de pain. Et puis ils ont parlé du prix de, de l'essence qui explose en Allemagne, on est à 2,40 euros, enfin bref. Donc ils ont déjà... Vous voyez, parler de ce problème. Donc, sinon, on a vraiment déjà des pénuries. Enfin bon. En tout cas, en France, hein, ça peut arriver chez, chez vous aussi. Alors, justement, l'éclipse. Donc, il peut y avoir le problème des pénuries pour l'éclipse, à mon avis, certainement. Et puis, euh, bah oui, la cata économique, quoi. On va regarder ce que c'est. Alors là, on a une dame. Alors, ça veut dire que sur ce problème, bon, il ne m'a pas redonné d'éléments par rapport à la période sombre. Il m'en a pas parlé, mais euh, par rapport au problème qui arrive, on aura aussi l'intervention d'une femme. Alors ne me demandez pas qui c'est, je ne sais pas. C'est une lady, donc c'est plutôt une femme sage, intelligente, réservée, enfin voilà, qui devrait euh, intervenir d'une façon ou d'une autre. J'aimerais bien savoir euh, qu'est-ce que c'est que ce problème-là. Bon, bah, écoutez, non, il me, il, me, il me parle pas de problème, là, il me parle, au contraire, euh, de personnes amicales, euh, euh, voilà, des amitiés fidèles, donc, euh, bon. Donc, ça veut dire aussi que si cette carte-là est plus en relation avec la dame, que c'est que cette femme-là, elle sera positive, elle sera amicale, elle sera là pour nous aider. Bon, donc, l'éclipse, euh, s'il ne veut pas répondre, le jeu ne va pas insister, hein. c'est que peut-être il ne faut pas que j'en parle de trop. Éventuellement, on essaiera avec un autre jeu, c'est pas grave. En tout cas, voilà pour ce tour euh, avec ce fameux oracle de, de souffle de la nuit. Et j'espère que ça va vous rassurer. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce que l'éclipse pourrait nous apporter ou nous présager comme, euh, comme ennui. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, il y a ici des gens qui vont partir ou qui vont dégager. D'ailleurs, on va demander tout de suite, donc je fais une petite pause et je range mon jeu. Donc, on va regarder un petit peu par rapport à Caligula, ben, s'il va vraiment rester, s'il va rester ou pas. Bien que dans le premier tirage que je vous ai fait, normalement, il y avait des choses que le gouvernement n'allait pas pouvoir gérer. Mais bon, donc on va regarder. Alors, est-ce que Caligula va rester au pouvoir autant, autant poser la question. Hein. Alors, il y a l'épée et il y a le masque. Ouais, l'épée, bah, ça peut être justement le, la guerre. Hein. Et le masque, c'est euh, des choses qui sont évidemment euh, cachées. Donc, un peu l'illusion. Donc, illusion de guerre. D'accord. Alors, est-ce qu'il va rester au pouvoir parce que c'est vrai qu'il pourrait y rester quand même euh, par des biais, on va dire, euh, détournés. C'est-à-dire en refusant de partir, par exemple. Ou alors en truquant euh, les chiffres. Vous savez de quoi je parle. Bon. Ok. Donc, on va quand même regarder. Est-ce qu'il pourrait rester Alors, il y a les histoires de connaissances secrètes. Ici. Ok, là on a encore le moulin avant. Là on a l'air. Oups, pardon. Là on a l'eau. Ah mais justement. Ah ben on a quand même la fin. Hein. On a quand même la fin. Alors le moulin avant, c'est quand on crée des problèmes qui n'en sont pas. Donc on brasse de l'air. Par contre là, il y a des choses qui sont cachées. Okay. Faut, faut falloir qu'on aille recouvrir les cartes hein. l'air c'est plutôt le côté euh, communication ou bien euh, intelligent Alors là on nous cache des choses là il y a le, de, on brasse du vent ou alors on se crée des problèmes et là il y a des informations quand même euh, comme un vent de changement mais ça va provoquer beaucoup d'instabilité de, de, ou d'excitation. Donc là, on a des choses qui arrivent qui vont remuer les gens, en fait. Il y a des trucs, là. Euh, des nouvelles, si vous voulez, ou des informations qui vont mettre les gens un peu euh, sous tension, sous pression. Il va y avoir vraiment un aspect d'être de, de, complètement excité. Bon, mais pas dans, dans le sens où on est complètement énervé. Il, il y a de ça, là. Et là, il y a quand même la fin. Bon, alors là, c'est assez curieux, quand même, hein il nous prépare un truc. Hein. Bon, enfin, pour bon, ça, euh, ça il a pas besoin de faire les cartes pour le savoir. Mais il nous prépare un truc. Alors, qu'est-ce qui va. Euh, qu'est-ce qui est caché Qu'est-ce qui va nous être annoncé Parce qu'il y a quelque chose là. Hein. Là, ça bouge. Hein. Vous voyez, il y a une, torda, une tornade d'air. Il y a euh, l'eau qui remue. Donc là, là, ça bouge. Hein. Donc, qu'est-ce qui va nous annoncer là, Parce que là, il y a une annonce où il y a des, vraiment des informations qui arrivent. Je me demande. Bon bah ça c'est lui. Voilà, c'est lui, les ténèbres. Il sert les maîtres des ténèbres. Il est là. Bon, ici on a euh, l'indépendance. C'est le chat qui retombe sur ses pattes. La méfiance, l'indépendance, d'accord. Il y a un truc qui revient dans la figure. On récolte ce que l'on sème. Là c'est pareil, c'est beaucoup d'instabilité. Hein et là, euh, ouais, c'est toujours l'envie le, de rester. Qu'est-ce qu'il qu qu va nous faire C'est marrant. C'est comme si, en fait, il ne voulait pas partir. Il voulait pas partir. Comment il va s'arranger pour ne pas partir Et pourtant, <rire> qu'il le veuille ou non, il y aura la fin de quelque chose. Je me demande comment il va faire. En fait, pour moi, ce qui, ce qui me vient en tête, c'est qu'il est en train de demander l'aide à ses maîtres des ténèbres, des trucs secrets, là, pour rester. Mais qu'il va y avoir un retour de bâton, le boomerang. Il va quand même récolter ce qu'il sème, hein, et ça va euh, passer par euh, la faux. Mais on va avoir une, une période ici, où on va être complètement euh, sous tension, une période extrêmement instable, ici, voire euh, avec le côté un peu, euh, euh, comment dire, illusion, j'ai envie de dire. Là, que la, la lune ne montre pas la lumière, sa lumière propre, elle montre le reflet. Hein c'est la lumière du soleil, elle reflète la lumière du soleil, la, la lune. Donc c'est vrai qu'elle peut être aussi en relation avec des, des illusions, un mirage. Ça m'embête, là. Il va nous annoncer un truc, ou nous donner des nouvelles informations qui vont mettre les gens complètement sous tension, mais en même temps avec les questions d'illusion, voire d'hypnose, hein, parce que c'est la lune. Et tout ça, euh, bah pour s'ancrer, pour rester. Je sais pas trop comment, si ça va passer par euh, des, des votes, enfin euh, bref, qui, euh, qui risquent d'être euh, pas justes, hein fait attention, à ce qu'on dit. Ou alors s'il va euh, décréter qu'il y a des problèmes et finalement, euh, justement, annuler ces fameuses élections. On va te poser la question. Est-ce que les élections vont avoir lieu T'en poser la question. Hein. Alors, il y a une flèche. Alors, ça peut être une attaque, hein. Il y a quelque chose qui arrive rapidement à ce sujet. Il y a quelque chose de très très rapide qui arrive. Mais une flèche, encore une fois, c'est euh, ça peut être une attaque. Alors, je me demande s'il ne va pas nous dire que euh, on, a une atta on est attaqué. Enfin, il y a quelque chose de bizarre là. Est-ce qu'il va utiliser la carte de la guerre, justement parce que là, je n'ai pas la réponse. Hein. Il me dit juste qu'il va y avoir quelque chose de surprise. Une surprise et un événement rapide. Mais il ne me dit pas que les élections sont annulées. Est-ce qu'il va nous faire... Euh, Est-ce qu'il va nous jouer la carte de la guerre Ben, le masque. Hein. C'est... Euh, c'est le masque. Donc, on ne dit pas la vérité. Hein. Donc, je me demande si on prend ces deux cartes-là ensemble. C'est quelque chose qui arrive rapidement. Mais en même temps, c'est... Avec le masque, ce n'est pas la réalité, c'est une tromperie, là. Donc, est-ce que c'est une attaque qui serait une tromperie, une fausse attaque Et qui lui permettrait de rester au pouvoir sans, sans, sans passer par la case élection Bah, ben, on peut se demander, hein, on peut se demander. Est-ce que c'est ça qu'il va faire La clé Bah, ben, écoutez, oui. J'ai la clé. Donc, pour lui, ça va être une solution. Alors, je vous dis, je m'engage beaucoup, hein. Parce que je vous annonce un truc, euh, <rire> c'est quand même euh, assez, euh, assez incroyable. Mais, mais, mais, mais quelque part, je me demande s'il si, si, si, ne va pas vouloir justement utiliser la carte de la guerre. pour euh, euh, Alors, une guerre mise en scène, puisque j'ai une attaque qui serait fausse, pour, euh, pour avoir la clé du royaume, là. On, on peut se demander. Hein. Donc, on va regarder... Euh, donc finalement euh, bah euh, ça va est-ce que donc il va, ça va lui permettre de rester au pouvoir de cette façon Bah, le loup-garou. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Le loup-garou c'est euh, oui, c'est lui hein. c'est c'est en fait c'est lui, il est là et là. C'est-à-dire qu'il a une dualité, pulsion incontrôl incontrôlable, le, le loup-garou hein. Et en plus ça peut même être quelqu'un qui se drogue, hein, quelqu'un quelqu qui est vraiment dans la dualité. Voilà, donc euh, qui peut se transformer. Hein. Vous savez que sous les effets de, des drogues, on peut se transformer. Hein. Bah c'est ça. Et donc ces élections, elles sont elles sont vraiment vraiment compromises. Elles sont vraiment compromises parce que euh, ils pourraient nous faire un truc là. Bon, alors ça se trouve je me plante complètement. Il y aura bien des élections. Hein. On, on est d'accord. Hein. C'est une hypothèse. Hein. Bon, mais en tout cas, euh, on peut dire que c'est une possibilité qui nous fasse un truc. Alors, plutôt sur avril, hein, juste avant les élections, qui nous fasse un truc euh, qui, euh, finalement, bah, euh, voilà, euh, qui annule les, ces fameuses élections. Bon, et ce qui lui permettrait, évidemment, de rester embêtant. Donc, est-ce qu'il va réussir Enfin, on avait vu tout à l'heure que, de euh, toute façon, euh, bon, peu importe quoi qu'il fasse, hein, que ce soit lui ou ses petits copains euh, de l'ombre, de, de Londres, toute façon, c'est râpé pour eux, on l'a vu. Hein. Mais, je vous dis, on pourrait passer par une période difficile avant que tous ces gens-là dégagent. Donc, est-ce qu'il va réussir euh, euh, à ses fins Enfin, est-ce qu'il va parvenir à ses fins, excusez-moi Est-ce qu'il va parvenir à ses fins Alors, il bah, y a des gens qui vont râler, mais énormément, hein. Ça, c'est les, les gens qui sont en colère. Hein. C'est le peuple avec la vieille femme. C'est n'est pas une femme en particulier, ça peut. Mais là, dans ce contexte-là, c'est plutôt la réaction des gens qui vont râler, qui vont s'estimer trahis, euh, qui vont être en colère. Donc j'ai un peu peur que oui, il arrive à ses fins, puisque j'avais la clé aussi. Hein. Donc quelque part, il m'a déjà répondu. Ouais. Et ce qui lui permettrait juste, juste après de remettre des, des lois en place pour mettre les gens sous cloche. Et ça, c'est bien possible. Ça, c'est bien possible. Est-ce que c'est ce qu'il a l'intention de faire Donc, de continuer, finalement, à agir et pour ensuite, eh ben, nous remettre des lois, l'hyperticide. Ben voilà, vous avez l'ombre. Pardon, dans l'autre sens. J'ai encore un petit peu de mal avec le jeu. Ouais, il va vraiment se servir de ça. Euh, de la carte, de la carte de, de de faire peur aux gens, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Hein, et en même temps, c'est le maître qu'il sert. Hein, ouais. Mais tout ça, c'est du vent, quoi. Alors, ça veut dire ça, qu'il qu sert ce, l'ombre, c'est vrai, qui va se servir de la peur. Euh, mais ça peut dire aussi qu'il y a la notion de secret qui pourrait se savoir. Donc, finalement, s'il nous fait cette, euh, cette, cette hypothèse-là, hein, s'il agit vraiment comme je viens de vous le dire, euh, est-ce que tout ça va être révélé Oui. Et du coup, c'est ça qui va provoquer un changement. Mais un changement positif, cette fois. Bon. Donc, on va poser une dernière question. C'est qu'est-ce qui va lui arriver à lui espérant que le jeu me, se, me réponde bien. Bah, ben, Il va se retrouver euh, <rire> dans le labyrinthe. Voilà. Donc, euh, dans une situation euh, vraiment où il va être un peu perdu. Je peux vous dire que s'il fait ça, ça ne va pas être une bonne solution. Hein. Parce que là, encore une fois, labyrinthe, euh, ben on sait comment ça se passe quand on est dans le labyrinthe. Hein. On tourne en rond euh, et ça apporte beaucoup plus de confusion qu'autre chose. Bon. Et de toute façon, il y aura les changements derrière. Bon, alors, c'est un tirage dans lequel je me suis beaucoup, beaucoup avancée. Hein. C'est, encore une fois, une, une possibilité. Alors, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Peut-être qu'on aura vraiment des élections. Qu'elles se dérouleront, voilà, qu'elles se dérouleront de façon tout à fait euh, normale. Mais euh, j'ai quand même sorti ici une possibilité de ce qui pourrait arriver et ce qui lui permettrait effectivement, sous le couvert d'une attaque surprise, de rester sur place et de continuer sa politique de destruction. Voilà. Mais, et c'est la bonne nouvelle, c'est que de toute façon, c'est râpé pour lui, c'est fini, quoi. Voilà. OK. Bon, ben je vous laisser là-dessus. Je vous fais la bise et puis ben, je vous dis à bientôt. Au revoir.